Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 277 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Space Drifters 2D. Et j'espère que cette fois-ci mon ordinateur ne va pas planter quand j'y joue. Je prends beaucoup de risques, hein, vous voyez, quand, quand je vous fais des vidéos. Euh, voilà, hier j'ai commencé à enregistrer une vidéo. Euh, J'avais presque fini et j'ai eu le droit à un blue screen. Je vous dis pas la déception, hein. voilà. donc on va recommencer. Du coup, la vidéo sera peut-être un peu moins longue. Faut regarder là, ouais, c'est l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est 6h30. On va essayer de faire un truc qui dure assez longtemps, même si le jeu est assez répétitif. Il euh, y a plusieurs modes, on va pouvoir voir ensemble. Moi, j'ai fait que le mode solo, donc on est parti. Vous allez voir, c'est un jeu de shoot them up. En pur 2D comme son nom l'indique. Hein. Euh, et on se met en mode sans fin. Et c'est parti. Donc on tourne avec le jeu. Ça se, joue, ça se joue avec la manette. On peut jouer avec le clavier aussi. J'avance. Et je tire. Alors le but évidemment c'est de pas trop avancer. Parce qu'effectivement. Euh, sinon vous allez galérer. Je vais essayer de me stabiliser. Alors les bleus il leur faut deux coups pour mourir, les étoiles il leur faut qu'un seul coup mais les étoiles tirent et vous allez voir qu'on va gagner, on va avoir tout un tas d'ennemis de, qui va s'ajouter au fur et à mesure. Hop. Alors je peux tirer en rafale aussi mais pour l'instant je, je le fais pas parce que ça sert pas forcément beaucoup. Alors je fais très attention puisque comment mon comme personnage se déplace c'est compliqué. Hop, alors cela par contre il faut beaucoup de balles pour les détruire donc c'est pour ça que j'ai envoyé. Hop, j'ai déjà perdu. Vous voyez mon high score est à 672 000. Et là, mon PC se met à réfléchir. J'ai super peur. J'enlève ma souris du milieu, mais ça fait super peur. Quand vous jouez à ce jeu là, vous dites, euh, est-ce que ça va planter Est-ce que ça va planter Oh putain, pourquoi j'ai bougé Qu'est-ce que je suis con, j'aurais dû rester sur place. Parce que comme on est dans l'espace, évidemment, il n'y a, a rien qui me retient. Donc si j'avance, ben... Euh, j'avance. Donc on va essayer de se stabiliser, parce que ça, c'est vraiment piégeux quand ça bouge. Il faut vraiment rester en place, si possible. Alors évidemment plus on proche de vous, bah plus c'est facile à C'est facile à viser. Oh putain, au oh, salaud, au oh, salaud. Des fois ils arrivent vite sur vous quand même. Alors je sais pas si le fait de tirer, je pense que ça me fait reculer un peu. Il y a quand même un tout petit peu de Alors là, ça, ça va être horrible, il va falloir vite détru le détruire. Non, non, non, non, non. Oh putain, j'ai déjà été touché. Allez, on se refait un petit level. Cette fois-ci, je bouge pas. C'est un piège de bouger. Je bouge pas. Sinon, on ira tester les autres modes assez rapidement. Parce qu'après le principe, vous avez compris, il y a de plus en plus d'ennemis difficiles à tuer. Là, je suis pas bien chaud ce matin. Euh, ce soir, putain. On n'est pas, pas le matin, on est le soir. Puisqu'il est 6h30 et que, et que il fait déjà pas bien jour dans ma pièce et que vous devez me voir déjà sombre. Malheureusement. Il faut vraiment que je me trouve une petite lampe de bureau. Ça c'est dans mes projets. Histoire que vous me voyez un petit peu mieux. Parce que là vous me voyez bien mais uniquement quand il fait bah, quand il fait jour. Oh ta mère. Oh toi je te vise. C'est bien de pas bouger, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment un piège quand vous bougez. Oh putain il m'a touché. Ouh il m'a touché le fils de con. J'ai pas de bol, j'ai pas de bol, j'ai pas de bol. Ah si là ça va, là j'ai de la chance. J'arrive à, à peu près bien à viser. Le plus dur c'est vraiment de viser dans ce fucking jeu quoi. Les grosses bouboules là jettent rien, mais elles sont juste chiantes à tuer. Elles se divisent en deux. Tu fais toucher, ça c'est pas bien. Oh putain, là il y en a un gros, un gros de merde. Il faut détruire toutes ces carapaces. Yo, sale con, sale con, sale con, sale con. Ouais, là on fait du score. Ça recharge un peu les munitions. Ça va pas travailler à revenir. On va en profiter pour tuer les gros. Ah, ça va pas tarder à m'arriver bien dans la gueule. On a plutôt résisté pour l'instant. Vous voyez j'ai fait 600 000 en meilleur score donc c'est faisable mais... Genre celui-là là-bas faut tout de suite le tuer. Tu le tues pas maintenant Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal à, à le viser. Alors je crois que j'ai battu mon score, oui, il me semble que j'ai battu mon score, oui. Allez, on retourne en même menu, on va essayer de voir les autres modes que je connais pas du tout. Co-op endless. Ah non, moi je suis solo, je suis obligé de rester solo, par contre, on va essayer de se mettre en mode autre chose. Dodge, je sais pas ce que ça signifie. Ok, je peux pas viser, je peux pas viser. Ok, donc il faut juste les éviter. Ok, ta mère je peux, je peux pas tirer, j'ai pas, pas de munitions. Ou faut rester au milieu parce que ça peut, ça peut arriver de tous les sens très très rapidement. Et on gagne des points en restant en vie. Et ben on va essayer de rester en vie. Pour l'instant c'est simple. Pour l'instant c'est plutôt simple. ça devrait passer, ça devrait passer, hop, on sait jamais, hop, hop, hop, hop là, hop là, faites, faites pas les malins, faites pas les malins, ça va commencer à arriver dans tous les sens, là ça va ça va moins rigoler, il va que je prévois, yo, je prends des risques, yo, oh, par contre, <rire> ils arrivent pas n'importe comment les petits coquineaux, yo, oh, ta mère, on avance, hop, au cas où ça arrive par l'autre côté, Oh putain ça vient ça vient en travers là. Je suis pas si mauvais. Enfin je sais pas. Pour l'instant c'est sûrement pas c'est sûrement pas très très dur. C'est peut-être pour ça que je suis pas mauvais. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Pour l'instant ils ne changent pas de mouvement vous imaginez, j'espère qu'ils vont pas changer de, de direction ces trous de cul. Ah là c'est tendu, là c'est tendu, là c'est tendu, là pour l'instant il n'y a personne qui m'arrive dessus. Ça va commencer à devenir tendu, là ça va commencer, ça va commencer à devenir vraiment tendu. YOLO Oh, c'est tranquille, c'est... Putain de fils de con Ouais, je suis fort, mais pas trop. Est-ce que... Bon, on va tester le, le troisième mode. Solo, astéroïde Defense. Moi con. Ok, là, je dois juste me défendre. Ok. Je peux pas tirer 3 milliards de balles, apparemment. Hein. Une à la fois. Je peux pas en tirer 3000, hein. J'ai intérêt à bien, à bien viser sur quoi. En fait, pour l'instant, c'est un peu de la logique. Et eh ben ma, mon arme est pas géniale, je peux pas tirer vos beaux trop trop trop. Pour l'instant c'est rien de compliqué. Enfin, ça commence quand même à être tendu parce que je peux pas tirer comme un jour du peu. Donc il faut bien viser et prendre en compte le mouvement de mon des astéroïdes. Ouh, toi ta gueule. Putain, j'arrive à viser à côté quand même. Il y en a 40. Je sais pas ce que ça a fait le truc que j'ai ramassé. Ah non Ah il suffit juste que je défende lui Non Non Eh ben on retourne au même menu. On va s'arrêter là sur cette vidéo. Oui voilà, c'est un petit jeu, 12 minutes. C'est tout ce qu'il mérite je pense. Après il y a des modes apparemment coop. Donc euh, ça peut être intéressant. Je pense qu'on joue à plusieurs. Euh, on voit mes, mes meilleurs scores euh, sur l'écran d'accueil. Et puis euh, je sais pas si je peux... On peut faire des choses ou pas là Non, non. On peut juste voir là un truc qui tombe. The Yellow Projectile Disable Shield trust. Je sais pas ce que c'est... Allez, on s'arrête là avant que ça plante, avant que le jeu plante, avant que mon ordi plante plutôt, parce que du coup, ça me nique les vidéos. <rire> Allez, je vous dis que si vous avez aimé, vous, vous avez bah, aimé, euh, ce jeu, il est très joli, moi j'aime bien, je vais je vais le laisser sur mon ordi, il est trop bien. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Joanne, euh, et puis d'ici là, portez-vous bien, salut